Salut à tous, c'est car 3 et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour le deuxième épisode de survie 1.14. Je vous rappelle que dans le dernier épisode, nous avions fait une pioche en fer et nous avions continué la mine. Aujourd'hui nous allons essayer de faire de premiers champs et de tuer des moutons. Et même d'apprivoiser les loups que nous avons rencontrés hier. Donc... Quelqu'un m'a proposé dans les commentaires de faire des champs avec des sweet berries. C'est une très bonne idée, donc je vais les prendre. Est-ce que ça se peut se replanter Oui, ça peut se replanter, c'est très bien. Alors pour, premièrement, pour faire un champ, il faut déjà un joli seau d'eau. C'est simple, il faut faire comme ça. Voilà, on obtient un seau d'eau. Maintenant, on va aller à la rivière. Nous voici à la rivière, clique droit. Et on, je crois même qu'on va se faire une source infinie à côté de la rivière. Donc... Une source infinie, c'est quoi Donc vous prenez vos blocs, vous faites une petite parcelle de 4x4, 4, comme ça. Et là, vous prenez deux seaux d'eau. Donc là, on a, un, on a une source d'eau. Et on va prendre la deuxième. Et tada, vous voilà avec une source d'eau infinie qui ne se terminera jamais. Donc maintenant, on va com je vais commencer du champs. Donc je vais cultiver du blé et euh, des sweet berries, comme, euh, comme The Fox me l'a proposé. Dans les commentaires. Alors déjà, il faut commencer par se crafter une pelle. Je vais prendre de la terre de plutôt de cette zone, comme ça. Il y en a aussi certains qui m'ont proposé de faire des défenses avec des sweet berries. C'est une très bonne idée, il faudrait que j'en ai plus, parce que là, avec le peu de sweet berries que j'ai, je vais devoir en cultiver. A few moments later. Donc ici, il y a des arbres, mais je me demande de qu'est-ce que je vais refaire Est-ce que je les enlève ou est-ce que je les garde Je ne sais vraiment pas. Je vais les garder. Je les garder, c'est bien mais euh, je vais mettre un petit sondage pour voir si votre, pour voir votre avis si jamais vous voulez que j'ai garde ou que je les enlève la nuit va bientôt tomber donc euh, je crois que je vais aller devoir chasser un mouton ou bien ouais je vais devoir aller oh non oh non oh non oh là là ah j'ai encore tombé sur ces maudits trucs je vais essayer d'éclairer la zone autour de ma maison sauf qu'il n'y a pas de mouton il y a zéro mouton il y a des cochons tout ce qu'il y a pour la nourriture mais il y a pas un seul mouton rien Waouh, c'est incroyable Voilà, je vais prendre un petit peu de nourriture pour me régénérer, car depuis la 1.9, vous pouvez vous régénérer en mangeant. Donc là, maintenant, euh, je, vais, je vais faire une technique qui est pour ranger ces coffres. Donc je vais crafter déjà plusieurs euh, coffres. Donc on se retrouve quand c'est déjà fait. Donc voilà, là j'ai trois coffres. Donc là on va faire un double coffre, c'est simple. Et là, on a deux doubles coffres. Et ce qu'on fait, on prend des stick planches et on craft des panneaux ici on met minerai et ici on met blocs et là on peut faire plein d'autres coffres et il y aura d'autres panneaux qui indiqueront nourriture etc etc bref vous m'avez compris et donc voilà maintenant on a nos quatre coffres donc ben, voici maintenant je vous avais dit que dans le, le je vous avais dit le dernier épisode que j'allais faire un tour dans, dans la mine et ben c'est ce que je vais faire mais par précaution je vais me crafter une armure on sait jamais alors, je n'ai pas assez de fer. Ouais, je veux vraiment pas assez de fer, donc je vais faire, faire crier mon fer. On se retrouve dès que ce sera fait. Et là, j'ai envie d'aller tuer, euh, bah, justement, des petits creepers. Attention, veuillez ne pas tuer de creepers. Vous comprendrez pourquoi. F pour le passer dans la deuxième main. Et on va commencer à attaquer. Alors, je suis paré, Je mange un petit peu. Ok, allez, on attaque. Avez-vous désormais Compris pourquoi il ne faut jamais Déranger les creepers Oh non, bon je suis attaqué par des monstres. C'est pas du tout ça que je voulais Donc je vais retourner dans ma petite base Donc là je vais me crafter le reste de l'armure en fer C'est pour ça que j'aime avoir un lit Comme ça je vais passer la nuit Et voilà, moi j'ai un arc J'aurais pu les atteindre de loin Mais c'est pour ça Il faut que je tue une araignée Donc là je peux me contenter de tuer Une araignée voilà, ah je vous l'avais dit, elle Voilà, elle essaie d'attaquer par surprise en haut. Voilà, donc là, j'ai des ficelles, mais mon faut 3. Donc, ça sert à pratiquement à rien. Non, c'est comme ça. Non, j'ai pas d'autre fer qui traite de mes ressources. Est-ce que j'ai du cuir Non. J'ai pas de cuir, j'ai un seul de cuir. Et donc, je ne peux pas faire le reste de l'armure en cuir. Voilà, le gravier qui risque de s'effondrer. D'ailleurs, là, je vais mettre un panneau. Donc, là, je vais mettre un panneau que je n'ai pas. Bon, c'est. Et je vais mettre ici vers la base. Vers les vers les mines comme ça. Et voilà. Donc vers les mines c'est par ici. On continue. Oh mon dieu. J'ai cru que c'était une araignée. Mais non. Oh là là, je crois qu'on a découvert quelque chose de super à ah nous. J'ai cru qu'on allait découvrir une faille, parce que les failles sont très utiles. Et on continue. Donc j'avais trouvé un minerai de fer très intéressant et un gros filon de charbon. Donc je vais me faire un plaisir de lui Et mais il y en a vraiment du charbon là, il y en a vraiment beaucoup. Par contre les, chau les chauves-souris, euh, vous, euh, je vous aime pas. Donc je vais vous tuer. A few moments later. Voilà, c'était magnifique. Six and a half hours later. Ok, elle est morte. Ok, donc ici je vais éclairer, sinon il y aura des mobs qui ont spawn. Ici aussi. Ici aussi. Ah, du fer. Un petit peu de fer, ce n'est pas de refus. Faudrait aussi que j'aille chercher du diamant. Creuser une ligne droite comme ça. Oh non! C'est pas une très bonne idée de venir ici, je vais revenir ici quand je serai mieux fait Ou peut-être si jamais euh, j'invite mes potes Ah, ça fait du bien de revoir un petit peu l'air pur de cette nature Ok, alors on va commencer Donc euh, je vais continuer le terraformage Parce que j'étais interrompu par euh, la nuit Et déjà je vais chercher les boutons priorité aux moutons. C'est toujours quand on en a besoin que l'on le, que ne les trouve pas. Ok, bah allez. Moi, je vais aller les chercher. Déjà, on va tuer cette petite vache qui ne m'a rien fait. Eh mais va vite, la vache. Ok, ici, on a du cuir. Je vais essayer d'obtenir du cuir pour terminer mon armure, pour faire une armure de secours. Il y a vraiment zéro mouton, hein. Même pas un village, rien. On récolte tout ça. Les magnifiques sweet berries. On en a 43, maintenant. Assez ah, pour faire un champ. Ah la la la bouffe qui se termine vite. Ah, C'est insupportable. Ok, voilà. Là au moins je vais régénérer. pitié, un mouton, il n'y en a même pas un. Ah, des renards. Oh, est-ce que ça se mange, le renard Ah, mais cours vite le gars là. A few moments later. Et voilà, fallait pas venir dans l'eau. Eh ben ça fait rien, moi j'ai perdu... perdu du temps à essayer de tuer un renard. Euh, voici ma tour. Donc déjà je vais faire une énorme barrière contre les meubles, donc on enlève tout ça. Donc voilà les gens, j'ai construit tout un champ, donc ici ce sera la partie champ de blé et ici ce sera la partie euh, sweet berries que je trouve ma foi particulièrement utile. Donc euh, je crois que c'est tout pour cet épisode, il aura duré à peu près 12 minutes comme la dernière fois, si tu l'as aimé n'hésite pas à liker, et si tu veux rater aucun de mes autres épisodes de survie 1.14 ou d'une autre série, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, et moi je te dis à plus, c'était Samcraft 3, à la prochaine.